Je vais vous parler d'un certain nombre de certaines choses très techniques et définitions, Et je suis désolé, mais je crois que vous allez entendre des choses qui vont vous surprendre. Voilà, donc euh, on va parler de ce cyclone tropical euh, en matière, de... En matière de, donc, de termes techniques, de fonctionnement, etc. Et d'éléments constatés aujourd'hui sur les bases de données. Alors, le cyclone tropical, c'est quoi et Alors, Je rajoute le mot « tropical » derrière le mot « cyclone » pour parler de ce qu'on a ici de manière vraie, technique. C'est un système qui s'organise sur les eaux chaudes de, des zones intertropicales de la planète. Et il ne prend naissance que sur ces eaux-là. Il ne peut circuler et vivre que sur ces eaux tropicales. Euh, les cyclones, les dépressions en Europe euh, se baladent sur tous les continents, sur toutes les terres de la planète. Alors que le cyclone tropical, non. C'est une toupie qui tourne. C'est un gigantesque système euh, cyclonique, puisque ça tourne. Qui dit cyclone, dit que ça tourne. Mais euh, qui tourne à sortir vers les aiguilles du monde pour nous au niveau de la mer dans l'hémisphère nord, au, au, au centre duquel vous avez un œil. Le centre de la toupie, il n'y a pas de vent, c'est nul, c'est ce qu'on appelle l'œil, c'est la zone la, la moins dangereuse, on va dire, du cyclone. Mais euh, lorsque vous passez l'œil, c'est que vous aviez pris deux fois le mur, hein, puisque le mur de l'œil, c'est la zone qui entoure le, le, cette zone de calme, et ça, les vents sont maximum et les plus forts. Donc, euh, retenez que lorsque vous prenez un œil de cyclone, forcément, vous avez pris les vents maximum avant l'arrivée de l'œil et après l'arrivée de l'œil, euh, qui sont des vents extrêmes du cyclone. Alors, M. Simpson et M. Saphir, qui sont un météorologue et un ingénieur américain, ont décidé, dans les années 70-80, si je m'en rappelle bien, j'ai plus les dates en tête, comment commence à vieillir, de faire, de reclassifier, de diviser la catégorie des ouragans en catégorie de vent, vitesse de vent. Ils ont créé pour ça ce qu'on appelle des classes ou des catégories. Euh, donc, on appelle donc sur l'échelle de Saphir et Simpson. Ces catégories de vent sont indiquées ici. Donc, l'ouragan, nous sommes au stade où les vents tournent au-delà de 120 km/h pendant soutenu pendant une minute. Mais quand les vents sont inférieurs à 150 km/h, donc 120, 150 km/h, vous avez l'ouragan de classe 1. Ensuite, de 150 à 180 km/h, vous avez le wagon de classe 2. 180 à 210, vous avez le wagon de classe 3. 210 à 250, vous avez le wagon de classe 4. Et supérieur à 250, vous avez le wagon de classe 5. D'accord Et c'est défini comme ça par des ingénieurs et météorologues qui ont défini ces vitesses de vent en fonction de l'énergie développée, la fameuse loi de Betz, etc. Et donc ces choses-là, ce sont des choses aussi, font qu'on en discute. Et j'ai entendu des tas de remarques sur les histoires de Maria, c'était pas du 5, c'était du 6, ou Irma, c'était du 7 ou du 8 ou je sais pas quoi. C'est pas de notre ressort, c'est pas du ressort du grand public, c'est pas du ressort des médias de discuter des classes et des catégories d'ouragans. La catégorie 5, c'est supérieur à 250, même s'il fait 252 euh, ou 300, c'est catégorie 5, un point, c'est tout, parce que ces chiffres-là sont établis de manière scientifique. Donc laissons les scientifiques établir un jour ou l'autre s'il faut décider d'avoir une échelle 6, 7, 8 ou 9, ça c'est un autre problème, c'est pas le nôtre. D'accord euh, Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on fait quand on a un ouragan, et c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Vous noterez que la catégorie 3, de la catégorie 3 à la catégorie 5, ce sont des ouragans majeurs. À partir de là, il ne faut pas... On ne joue pas. Déjà, des dépression tropicale, il faut faire attention à sa propre sécurité et à sa propre vie. Ouragan classe 3, et au-delà, c'est des ouragans majeurs. Euh, là, il ne faut plus du tout discuter. Hein, ce sont des phénomènes qui sont des catastrophes. Voilà. Alors pour terminer, vraiment, grosse surprise et contraire à tout ce qu'on entend dans les médias actuellement. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est une étude américaine que j'ai traduite il y a deux mois, qui est sortie il y a deux mois. Vous avez le texte initial en bas, en anglais, et la partie française en haut. 2017 a été l'année où il y a eu le moins d'ouragans de classe 5 sur la planète. Contrairement à ce qu'on dit. Alors on n'a eu que trois ouragans de classe 5. Malheureusement, ces trois ouragans sont passés chez nous aux Antilles mais sur la planète terre il y en a eu que trois au lieu de huit ou neuf que l'on a chaque année. alors je, je, vous, je pense que vous avez lu je vous montre la courbe pour aller vite. Euh, 2017 c'est complètement à droite et 2000, 1990 c'est complètement à gauche. 2017 trois ouragans de classe 5 euh, c'est pour notre bassin atlantique et Antilles. Alors que 2008, on n'a eu qu'un seul ouragan, mais 2014, 2015, 2016, c'est huit, neuf ouragans de classe 5 sur la planète. Avec 1997, 12 ouragans de classe 5 sur la planète. Donc 2017, c'était en fait une année où il y a eu une des années où il y a eu le moins d'ouragans de classe 5 sur la planète. D'accord Donc faites attention, lorsqu'on globalise le réchauffement climatique, c'est pour tout le monde, il existe, je maintiens. tiens. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune évidence dans les bases de données cycloniques que nous avons de démontrer que les cyclones sont maintenant plus forts, sous prétexte qu'on a eu Maria et tout ça. Ça, c'est un épiphénomène. Est-ce que ça va être confirmé Ça, ça reste à le confirmer. Alors c'est marqué en dessous, là, c'est ce qui est en rouge, là. La qualité de la base de données est trop faible, hein. M. Gibbs va pouvoir lire sans problème. La qualité de la base de données est trop faible pour dire quoi que ce soit en matière de conclusion sur la fréquence et l'importance des cyclones, leur, leur influence. Euh, le changement climatique est susceptible de provoquer des cyclones euh, plus forts, susceptible de... Pour l'instant, ça n'est pas vrai. Donc restons sur des histoires de... Je suis d'accord sur les la prospective, mais ne disons pas que Yoba Maria, c'est le résultat du réchauffement climatique. C'est parfaitement faux. Je suis désolé et je vous remercie de votre attention.